Sous un soleil de plomb, Chimène Nanfa, tenancière d'une fabrique de parpins est au four et au moulin pour faire la propreté à l'entrée de sa fabrique à l'aide d'une pelle. J'étais là pour transporter les ordures comme vous voyez, et le camion a garé là, ils ont essayé de verser un peu de partout, je dois nettoyer mon environnement, puisque le client ne peut pas marcher chez les ordures pour venir acheter quelque chose. Comme elle... Plusieurs yaoundéens subissent la présence d'états d'immondices au quotidien. Et un doigt accusateur est pointé sur l'incivisme des populations. On dit souvent que les habitudes ont la peau dure. Vous voyez, lorsque la communauté urbaine fait un effort de ménager les voiries à tout moment. Je prends un exemple comme aujourd'hui. La communauté urbaine ne pas véhicules euh, véhicules peut passer le matin pour euh, un effort de, de propriété. Mais on va se rendre compte qu'à midi, euh, là où est-ce que les pouvoirs publics ont déployé ses forces, les gens reviennent encore diverser les ordures. Et à ce niveau, vous voyez que là euh, le problème va d'abord dériver de nous. Nous avons un manque de bac ordures Nous sommes obligés de faire de jeter comme ça. On va dire que manque de bacs sale. Parce que la mentalité qu'on a couture mettre dans l'eau tout à ne permet pas que. Là où on met les ordures, les gens ne mettent pas dedans. On ne facilite pas le travail à ceux-là qui sont chargés de ramasser les ordures en cours de route. C'est ce qui fait en sorte que Yaoundé devient de plus en plus sale. Malgré les efforts consentis par la mairie de la ville en matière de collecte d'ordures ménagères, certains citoyens travaillent à saper ces derniers. Mais quelques solutions s'imposent part les réunions, on met les plaques partout pour que les gens se lisent, pour qu'ils ne mettent pas ça, si tu mets ça, tu vois, ce sera punition. La foule revient à la population. Parce que si la population se mobilise pour faire la propriété, du moins autour de chaque maison où quelqu'un reste. Il faudrait vraiment que les pouvoirs publics renforcent cette action et sensibiliser la population chaque fois de par son effort. La propreté étant une affaire de tous, il est plus que nécessaire d'accompagner le concept de Yaoundé ville propre prôné par la mairie de la ville.